Salut à tous, bienvenue sur Creative Wargame. Vous aimez les belles histoires Vous aimez les belles bagarres euh, Vous allez en avoir. Je suis de guerre, bienvenue sur cette bataille. Je suis accompagné de Robin. Vous l'avez euh, pas rencontré encore Ah, j'ai fait une petite apparition sportive. Oui, tir, fait. Euh, fait ma, avant ma, nous, manette. Euh, puisque tu es venu nous aider au dernier championship. Tout à fait. Mais et avant sur le FTC. En effet, et au FTC, en effet. Euh, voilà, donc... Euh, L'idée, c'était pour, pour cette partie de vous présenter euh, le joueur derrière la légende, derrière le, le Game Changer. Les Légende à construire. <rire> c'est ça, oh, ça, ça vient, ça vient. Euh, voilà, parce que en plus de technicien, bah, c'est un joueur, AOS 40K. Tu viens avec quelle armée déjà Alors, euh, aujourd'hui, du coup, je viens en paubert, je viens en Ork et je viens en Big Wag. Seigneur de guerre, pour cette bataille, ma big wag en 2000 points se compose de 3 bataillons. Un Galicien Command, un Command Entourage pour avoir un artefact supplémentaire et un Battle Régiment. Le Battle Régiment sera mené par Gobspark, le grand chef Cruel Boys qui va mettre des BM sur chaque Dinai. Son rôle ici sera d'essayer de dissuader mon adversaire de jeter tous ses sorts. Il sera accompagné de 10 Hop et de 2 fois 3 Arbaléfriers Cruel Boys et ils seront épaulés par deux fois 5 Hard Boys. Mon commandant d'entourage sera lui constitué de Gordrak, qui sera une pièce massive qui sera vraiment le marteau de cette armée. Il permettra également de donner des ordres à tous les orcs, à toutes les unités de la destruction, et un ordre lancé avec Gordrak équivaut à trois ordres d'un seul coup. Il sera accompagné d'un Warchanter qui aura le rythme de soin, et d'un War God Prophet euh, qui aura un artefact supplémentaire qui est donné par le bataillon qui lui permettra d'avoir ses Wards à 5. Mon bataillon Galician Command sera mené par mon seigneur de guerre, à savoir mon méga boss, qui aura comme artefact celui du manuel du Général permettant d'obtenir une Ward à 5. Il aura comme trait de commandement bossy, qui lui permettra de lancer Mighty Destroyer même s'il a déjà été lancé auparavant. Il sera également accompagné d'une unité de brute renforcée Amenant son total à 10, équipé de Chopin. Fort bien, ben pour cette bataille, donc ça sera moi, mes Sous allégeance, blister skin, je sors les gros bras. Mon général, ça va être un Crypto Courtier, euh, donc équipé de Elish Orator, enfin son, son trait de commandement. Il sera accompagné de deux aborants h régents Les deux connaissent le, le sort Spectral Host. L'un sera lié à la Cron Spine. Et l'autre euh, connaît l'aspect du champion Tunnel Master, pour pouvoir se un peu partout. Mes lignes, c'est 3x10 ghouls, assez simple, clair, net, et 2x9 uh, Crypt aurore là c'est donc la force de frappe de mon armée, et comme je disais, donc la Crown Spine qui sera là pour euh, plutôt tanker, là pour, euh, pour le coup, enfin tanker euh, en l'envoyant <rire> très rapidement dans, la, dans, dans les dents de l'adversaire, et enfin j'ai aussi un endless spell, la barricade cadavérique, qui pourra me servir pendant la partie. Voilà pour ce qui est de mon armée euh, bah C'est parti, on va voir ça tout de suite, hein, pas plus de, de tergiversion, gagnons du temps. Mon gars Comment tu t'es déployé Alors, déploiement assez simple, deux grosses unités d'horreur décrypte en avant. Alors on va impacter, hein, de toute façon là. L'idée c'est de taper dur, de taper fort, c'est du no-brain, c'est de la goule, tout dans ta goule. Alors euh, ça, je ne savais pas quoi en faire, donc j'ai posé un pack de goule sur le côté, je pense que ça va aller euh, récupérer le point ici. Un premier arche régent c'est celui qui a, qui, a, qui, a, qui a le tunnel, qui va pouvoir aller stepper à droite à gauche, mais qui est quand même protégé par un pack de goule. C'est important. Hein. Un autre pack de ghouls avec un autre arche-régent ici. Euh, là, ça va être celui qui va aller suivre euh, la conspagne. Ouais, je ne vais, vais pas tout me dire, tu vois, te calmer. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien savoir c'est euh, vu qu'en fait, bah, les, les ghouls, en principe, dans leur tête, c'est un monde fantastique et merveilleux. Il se passe quoi là dans leur tête C'est une chasse à coups Alors là, là, là c'est leur petit village. Là, vous voyez, c'est des petits hameaux chatoyants. Euh, D'ailleurs les tunnels, hein, c'est parce que c'est la galerie des glaces, on s'était dit euh, sous la ville ou en fait c'est les égouts, mais ils croient que c'est son palais, donc, vous savez, là, vous connaissez le fluff, hein euh, Voilà, donc ils sont chez eux et là il y a une bande d'orques euh, qui, qui débarquent, donc euh, c'est proprement scandaleux, euh, que des horreurs, des horreurs comme vous, euh, se baladent sur nos terres, donc on va protéger nos paysans. Et enfin là, Conte Pine, qui, euh, bah, à l'instar de ses camarades d'horreur euh, ça va être tout dans ta boule aussi. Euh, parce qu'il bah, faut savoir que grâce euh, aux traits des, des blister skins et des, des, des fakes en, en, en général, on peut euh, aller balancer une Conte Spine T1 euh, dans, sa, dans ta mouille. Donc euh, ça, c'est quand même cool et sans être euh, en état sauvage. De mon côté, étant donné que tu avais bien moins de pose que moi, euh, je me suis déployé en réaction par rapport à toi, ce qui m'a permis de mettre euh, bah, mon petit Gobspark qui est là euh, à 30 pouces de ses héros. Qui vont me permettre de te mettre pas mal de BM si jamais j'arrive à te deny. Voilà, j'ai mis du coup euh, sur ce flanc deux unités de Hard Boys, une grosse unité renforcée de Brut, Gordrak qui sera pas loin derrière, qui pourra gérer au dernier moment et est-ce qu'il part à gauche, est-ce qu'il part à droite, qu'est-ce que je fais. Euh, et en attendant les horreurs, il aura euh, six petits arbalétriers Cruel Boys euh, pour le clouer sur place. Et on a caché derrière ici tel un pleutre, tel un orque pleutre, un orque sauvage, un orque en string. Euh, nous avons euh, un petit chaman avec son masque. J'espère que tu feras mieux que la dernière partie, parce que d'ailleurs, tu as une remorque à prendre. C'est vrai. Je rappelle donc que, que moi je joue en blister skin, donc c'est-à-dire que j'ai plus de en sur l'ensemble de l'armée. Euh, C'est des fakes, ils ont une ward à mais bon, tu vas me la faire sauter. Euh, voilà. Euh, les, les deux arts présents ont un spectral host. Donc, euh, euh, je vais beaucoup jouer sur le fait de pouvoir voler eh bien, voilà, où, et partir où. Moi, du coup, je suis en big wag, euh, ce qui, en fin de partie, est très fort, mais il va falloir que je génère tous mes points de wag. Euh, j'ai, en principe, tout ce qu'il faut pour pouvoir les générer assez rapidement. Mais T1, T2, soit les descends avec moi et comme la dernière fois, je te fais quelque chose que tu n'aimes pas, soit euh, va falloir temporiser. Et c'est pas, pas le fort des orques. Donc, j'ai moins de points que toi. Donc, j'ai le choix d'initiative Tout à fait. Paraît-il Tout à fait. Et je vais la prendre. Comme par hasard Comme par hasard Comme par hasard, Comme par hasard. Comme par hasard. Euh, Donc, pour rappel, moi j'ai aussi une grande stratégie c'est euh, The Day is Ours. Ou The Day is Ours, en langue de Shakespeare. Du coup, moi vu que je joue Big Wag, je joue Fluff. Et je prends la grande stratégie de la Big Wag qui me dit qu'il faut que j'ai un général ou une ligne qui soit chez toi à la fin de la partie. Tout ton territoire. D'accord. Et moi, accessoirement, il faut que j'ai plus de champions de galets de mon armée de départ que toi à la fin de la partie. Euh, et bien c'est parti, je prends l'initiative, on est parti pour le tour 1. C'est parti pour le tour 1, c'est moi qui ai l'initiative, je commence. Je vais choisir la bataille tactique euh, des secrets Irlands. Euh, donc euh, je dois tenir un, un élément de terrain qui est partiellement ou entièrement dans le territoire ennemi. Euh, voilà, donc j'ai un peu de choix. Hein, celui-là ou celui-là, on va voir. Début de ma phase de héros, je vais choisir mon action héroïque. Et l'action héroïque, elle va être simplement euh, de regagner un PC. Et ben bah, je l'ai pas. Voilà. Euh, je vais faire comme toi. Je vais prendre un. Je vais essayer de prendre un point de coup en plus. Allez. Que je n'en ai pas non plus. C'est du talent. Allez, taper. Je n'ai plus grand-chose à faire en phase de héros dans la mesure où j'ai un Battle Tom euh, V2. Euh, donc c'est parti pour ma phase de mouvement, on se retrouve juste après. Vous savez, par moment, on dit qu'on attaque une phase de mouvement, mais on oublie de faire ses sorts. Est-ce que c'est exactement ce qui vient <rire> de se passer J'étais dans le feu, j'y étais, donc non, on reprend, c'est parti. J'ai quand même des sorts à lancer. Avec euh, larche région ici présent, euh, un Spectral Host sur notre ami la Cron spine Très bien. Que, ce qui me permet de t'envoyer T1. Tout à fait. Donc c'est parti, euh, c'est sur du set. C'est un valeureux 11. Que fais-tu Écoute, n'ayant jamais géré cette, euh, cette chose, qui me fait quand même un petit peu peur, je vais... Ça jamais passé, mais donc c'est aujourd'hui que ça va passer. Euh, je vais faire crier le corbeau de Gobspark pour pouvoir te deny à 3d6. Et si jamais je fais plus de 10, ça sera des sur Pour lui. Ce serait odieux. On partit. Mes gobelins sont pas encore prêts, pour ça, je l'ai trouillé. <rire> 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Bah, j'ai pas plus C'est tonneur Eh, ah, c'est <rire> ah, bah comme d'habitude, c'est pas passé Ça te votre plaisir <rire> Tu peux le faire qu'une fois A 3D je peux le faire qu'une fois pour repartir Fort bien voilà. Ah t'as reparti Ouais <rire> euh, Bah du coup je suis un peu plus tranquille, je vais... bah je vais lancer un bouclier mystique J'ai 200 à lancer ouais. quand même Ça passe sur un 5 Du coup je vais essayer de le, de le deny Ça fait 6 pas mal Grifondor le deuxième ici, eh ben, il va, euh, il va lancer une euh, fin noire sur euh, sur les, les gars. Là, okay. c'est présent très bien. Euh, ça cent 7 c'est Si je réussis, je rajoute des, plus des trois attaques jusqu'à jusqu'à prochaine feuille. Très bien. Euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Écoute euh, ce petit bonhomme. Donc le petit euh, Wu Ming Ouais, il a oublié son masque aujourd'hui. Voilà. C'est odieux Tout à fait Tout à fait Très bien, je viens de chez Pouf là, monsieur Ok Grand-nête Eh euh, ben, bah, je vais lui mettre un arcane Bolt, pour la... Pour la... Six Six, je vais essayer de te dire qu'elle est la 2 Knife, monsieur! Ok Tout C'est bah, dommage voilà, C'est dommage <rire> C'est... dommage C'est pas grave. Oui, je serai mort Oublié de lancer mon... Euh, end Spell C'est pas grave Pour cette fois-ci, euh, pour de vrai, on se retrouve après la phase de move Donc, fin de la phase de mouvement comme vous pouvez voir, ça a bougé un peu assez timidement. J'ai une Crown Spine qui s'est rapprochée gentiment. Je me suis éloigné euh, timidement. Puisque, grâce à Spectral Host, je peux, euh, vu qu'elle vole, euh, avancer et euh, charger. Donc euh, voilà, je me suis mis bien en avant, enfin j'ai 2 20 pouces. Et tu as fait donc un, un redéploiement avec trois unités, puisque. Euh, puisque j'ai Gordrak qui était là et qui voilà, parle très fort. Il est très autoritaire. C'est un couquin. Euh, voilà, donc ça, je l'ai ramené jusqu'ici, ça va charger, bien entendu. Je me suis agencé gentiment avec mon pack de goule et mon arche régent, euh, voilà, de ce côté-là, l'idée euh, étant, étant de pouvoir fournir un peu de, de soutien pour la suite, parce que c'est tout, tout juste nous avec les horreurs, avec un abhorrent qui peut euh, leur permettre de relancer leur, leur, leur, leur jet de, de tous. À la fin de la phase de mouvement, j'ai fait reven, revenir un Second euh, chef horreur euh, qui va pouvoir euh, aussi soutenir ce pack là, puisque bon, on le voit assez clairement. Je te cache rien. Euh, voilà, je vais partir un peu euh, de cette manière. Ce, ce, ce groupe d'horreur est, est venu se mettre à couvert des tirs euh, potentiels des euh, gobelins et des, des, des, ar des arbalètes. Ici, euh, c'est toujours ça de prix j'ai choisi de faire ma, ma tactique de bataille et en même temps prendre le point ici en euh, oh venant me coller à cet élément de décor qui est donc euh, partiellement dans la zone de déploiement de mon adversaire. Et grossièrement, voilà ce qu'il en est. Euh, maintenant, bah, on passe à la phase de charge. J'en ai qu'une à faire. Donc je charge avec la crosspin, de barzing Elle a été peinte et montée ce matin. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est une charge. Et ça, c'est un pour relancer ma charge ma foi donc je passe à un pc et je recharge bon oh, c'est une charge à 5 niche. elle est pas plus ouais, même... alors tout à l'heure tu m'avais dit en rof si je fais une charge de l'enfer j'impacte la mot crochat. voilà c'était c'était potentiellement combien de, de portée tu me disais celui-là ah, il frappera oui, il frappera pas mais il peut faire une intervention non il peut pas faire une intervention héroïque puisqu'il est bloqué donc Bonjour. Voilà. Sois bienvenue. Pour la contre spy Un belles chaussures, c'est une personne. Euh J'ai rien d'autre à faire en termes de phase de charge, donc on va pouvoir euh, se euh, taper dessus puisque je n'ai pas de tir non plus. Euh, c'est parti. Euh, je, je, je je je vais leur mettre des fonds sans règle. Moi, je vais mettre des fonds sans règle. Ça ne mange pas de ping. Non, pas pas ça. ça passe. Ça passe. Euh, voilà, ça compense. Donc, je vais passer à 8 attaques ici, puisque je suis au niveau 2. Tu dois être en 2 plus, 2 plus j'imagine Je suis en 2 plus, 3 plus, ici, pour la première attaque. Euh, 2 plus, 3 plus, 8 attaques. C'est parti, c'est ça. Euh, J'ai un 1. Bon, ça va aller vachement le coup. Un coup. Et euh, 3 plus. Tu veux qu'on parle de Madina et de Bon, bon, bon, bon. ok. Alors, ça fait euh, 6, 6 blesses. Ouais, perdre. Enfin, euh, euh, rien de moins 2, de dégâts 2. Euh, save à 6, qui passe donc à 5. Hein, oh, tu en faire hein. Allez. Ça va. 2 qui passe, euh. Fait 8 dégâts. 8 dégâts, du coup j'ai des ward à 6, j'en ai 2 qui ont des boucliers. Proprement ce qu'on a eu. Je... Petite ward à 6. Oh, c'est tout dur, putain, c'est grave. Oh, du coup j'en perds 1, 2 et 1.6. Et j'enchaîne donc avec 3 attaques en 2 plus de plus, perdre moins 3 dégâts 4. C'est le moment de briller, mon gars. Voilà, ça c'est exactement ça. C'est pas briller ça. Ah, ça va, ça va, ça va. Depuis 2 plus. 2 plus 5. Voilà, ça t'en fait 2. Euh, Rien de moins 3, dégâts 4. 2 à 6, du coup. Dégâts 4. Oui. C'est bah, 6. <rire> euh, ouais, bah, euh, non, bah plus, il n'y a plus d'outils. Ah, il n'y a plus de ah, ouais. Donc ça fait 8. Il n'est plus là. Ah bah. Là, est les est bah oui, tu peux, m'avoir t il non, On va activer Non, par contre, il faut que je sois intelligent. C'est quoi Pas une 3. Pas easy. Et lui, par contre, je vais lui mettre... T'as qu'en règle 8 attaques qui seront donc en 2+, plus, 3+. Plus. Ok. Donc elle se prend 2 PV, la petite. Donc à la fin de mon tour, je réussis ma battle tactique, ça fait 2 points. Hum mm hum. Je fais un one to more, donc ça nous amène à 5 points. Voilà pour ce qui est du scoring. Pour, ce qui est de, pour la contre spin, je n'ai pas besoin de faire le jeu de lancement puisque seulement de PV, euh, voilà, c'est pas possible. Euh, donc je te laisse la main. Euh, du coup j'avais oublié qu'à la fin de son tour, vu que j'avais une unité orque engagée au corps à corps, je gagnais un point de wag. Après la génération de tous mes points. Entre mon général qui est sur le champ de bataille, j'ai un sorcier Fracassos, j'ai un wardchanter. Euh, je monte pour un terrain à 13 points, ce qui est plutôt, plutôt pas mal, ce qui me donne un plus un en course, plus 1 en charge, plus un pour euh, plus un en lancement de sort et plus un en deny. Ouais bah, plus ça. En action héroïque, ah, je vais tenter de récupérer un deuxième point de co. Que je ne récupère. Bien bénin. Et moi Je vais, je vais, je vais faire pareil, parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire, faut dire. Voilà ah c'est bien glorieux euh, Du coup, je vais, en deuxième action héroïque, tout de suite, faire frapper mon boss sur la... Euh, sur ta con spine. Coquinouf. Du coup, je te remets 8 attaques. On j'ai toujours ma ah, Un bouquet mystique. T'en est sur du... 3 plus 3 plus. pas de Bah Ouais, mais ça coûte ça coûte très cher, là, pour juste... Ouais, ouais, non, ouais. Ah bah écoute, c'est générable Puissante attaque Une save. C'est le se très bien. Excuse-moi, j'ai juste oublié si tu permets que je le do décale. Donc juste un petit slack sur de la figurine. Ouf. Voilà, et du coup, pourquoi est-ce que je slide, pourquoi est-ce que je l'attaque en premier C'est parce que ma tactique de bataille, ce sera Matter of Honor. Matter of Honor. Incroyable. Euh, qui consiste tout simplement à détruire l'unité avec une attaque de Galician Champion ou de sa Saswane Bodyguard. Et du coup, mais... mon mégaboss est un... un Galician Champion. Et les brutes sont ça soeur de de garde. Voilà. Et je pense que je vais peut-être l'attendrir légèrement à grands coups de maucrochat. Euh, donc, du coup, phase de héros, euh, je déclare que euh, là, la maucrochat aura accès à la frénésie de violence du Warchanter, ce qui va augmenter tous ses dégâts de 1. Je pense que je vais. Je tire. Ouais, je vais, je vais l'attendre parce qu'il faut vraiment que je, la, que je la descende bien comme il faut. Euh, et que je vienne te récupérer cet objectif. Et potentiellement après partir ici. Beaucoup de choses à faire. On se retrouve après la phase de move. Alors, il paraît que dans ce jeu, mais il y a un expert en face de moi, il le sait très bien. Il y a une phase de héros où on lance les sorts. Donc, bagatelle, bagater, j'en ai un gris, fais les trucs. Merci bien, merci the Host. d'honneur, tu le sais tout. <rire> j'ai une certaine éducation Je ne voudrais pas t'apprendre le jeu, hein. Alors du coup, je vais tenter un bouclier mystique avec mon fort sur la... Mon cocheur. Ça, j'ai plus 1. 5, 6, 7, 8. Et un 9. Ouais. Je vais balancer le miasme sournois sur l'intégralité de la... de la map. Enfin, c'est la brume des marais, exactement. Tous les cruel Boys auront plus 1 en charge, mais mm -hmm. tu auras, toi, moins ouais. en charge sur toute la map. C'est donc sur du 7. 5 et 1, 6, plus 1, 7 et ben bah je tente de deny avec larche ici présent. Et bah 6 et 5, 7 C'est incroyable. incroyable Voilà, ça ça me plaît beaucoup parce que ce sort est très très chiant. Mais je vais peut-être mettre celui que je préfère. Brune étouffante, c'est sur du 7 et je choisis un point à 24 pouces. Donc là en fait le but du jeu ça va être de lancer un sort pour, que, pour limiter sa vitesse de progression et surtout son nombre d'attaques. On y va, vous bon, le tout au sur du set. 4 voilà. et 1, 5, ça ne passe pas Nous sommes actuellement sur un temps clair et dégagé. Mon gars, festival de Babos, eux ils ont leur conso, ils font pousser eux-mêmes. Un concert de Danaki, un concert de Damien de Marley, il y a peut-être même son daron qui vient, on sait pas. Ok, donc là peut-être qu'on passe à la phase Non, on repasse à la phase de mouvement tout à fait, je sais même pas pourquoi je t'ai interrompu en fait. <rire> C'est parti alors. Enfin, ma phase de mouvement, je vais tirer, donc euh, bah, étant donné que je dois défoncer euh, l'incarne, j'ai à peu près tout ramené, j'ai déplacé Gobspark, des fois que les horreurs fassent, fassent le tour et mangent tous mes corps ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, j'ai décidé de ramener les arbalètes, j'ai pu ramener certaines arbalètes pour avoir plus de tirs euh, sur la carne, celles-là ne seraient pas retrouvées à portée, donc elles écrantent un petit peu le chaman ça va quand même tirer. Euh, avec les bonus, de avec les, les bonus apportés par les magiciens, avec la WAG, avec tout ça, euh, j'ai fait une advance, donc ils pouvaient faire, les... faire le tour du monde, ce qu'ils vont faire. Ouais. Alors, euh, très très bonne phase de tir de ma part. Les Cruel Boys ont fait énormément de dégâts. Je sais plus, c'était je t'ai fait 8 ou 10 dégâts. Tu m'as fait 12 dégâts, toi, en tout est pour tout. 12 tout. dégâts, ouais. Donc, euh, ça, tu m'as fait 10 dégâts avec eux. 10 dégâts avec, ouais. Donc, 10 dégâts avec les arbalètes, suivis de 2 dégâts avec la moncrochat sur euh, l'incarne. Euh, les Hobgobs ont lancé leur venade. ça n'a rien fait. Euh, par contre, malheureusement, grosse erreur de ma part, euh, j'avais mal interprété les règles de l'incarne. Je pensais pouvoir, une fois que j'avais descendu suffisamment de points de vie, lui enlever un niveau, et ensuite avec une phase de morale lui enlever un niveau. Ah Ah j'étais parti pour t'en enlever 28 des points de vie là. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Or je ne peux pas, donc je sais le Dauphine que je ne marquerai pas. Elle ne peut perdre qu'un niveau par tour en réalité. Et euh, moi j'avais pas compris que c'était elle que tu visais aurez dû m'en douter, mais euh, ouais, en effet. Autant pour moi, je ne referais plus l'erreur. Euh, de toute façon, tu pas d'autres trucs à faire Complètement. Voilà, ouais, Sinon, c'était œil pour oeil, mais je pouvais pas non plus la... J'aurais pu jouer peut-être différemment, mais tant pis, je ne plus l'erreur. Mais du coup, si dans votre armée, vous n'avez pas de dieu qui ne peut pas avoir un effet amoratis, c'est-à-dire ne pas perdre plus d'un certain nombre de PV, par tour, euh, c'est excellent pour vos armées. Ouais, ouais voilà, ça permet d'avoir toutes les armées puissent avoir accès au moins euh, à ça. Donc, ensuite, je t'ai chargé. Donc, mes brutes ont fait, euh, on fait un gros mouvement sur, euh, sur ton incarne. La va m'accrocher. J'ai du coup aussi envoyé les 5 petits boys qui étaient là, histoire de venir lui grappiller l'objet, histoire de marquer quand même quelques petits points. La mou va rugir. Graou, euh, Graou. Euh, euh, Est-ce que Graou sur la Mais Graou sur la Graou <rire> Ce qui est marrant, c'est que mon life peut me balancer ce qu'il veut. Euh, je suis à 12 PV perdu, vais de fortes chances de rater mon test. Mais euh, bon, c'est un bon tampon. quoi. Euh, je n'ai plus qu'un point de co. Je pense que je m'en servirai pour tanker. Bon, eh ben, c'est parti du coup pour les attaques de Gordrak. Ça, ce sera en 3 3 plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter de taper là oui, mais ça sert, bah, oui, ça ne sert plus à rien. Pour... Ok, bon, bah, moi je vais taper. Par ah. contre. Bah, je t'en prie. Donc, bah, je, vais, je vais attaquer ce qu'il en reste. J'ai une save à 4+, plus et j'ai 20 points de vie. Ça fait, ça fait 5, moins 2. Euh, ça fait 6. Très bien. C'est pas bien. Attends, mais non. <rire> tu recommences, terrible. tu, tu m'as déjà fait le genre de coups, hein. c'est pas correct. Captain, Speed. Ça recommence. Ouais. En fait, tout ce qui est squelettique, je te l'envoie pas. On passe au scoring. On passe au scoring. Du coup, ma grande tactique euh, de bataille, je ne peux pas la faire. Par contre, je pas contre, c'est un what to work. To to to to to to to tout à fait. Donc, on est euh, à l'issue de ce tour 1. Hein euh, euh, euh, cinq, euh, à 5, à 3 pour moi. Oh, début Début du tour 2. deux Je sais pas ça Allez mon gars, tu prends un des blancs, je prends des noirs, tu prends des noirs. Non, je prends pas celui-là. D'accord. Temporise. C'est bon, c'était le bon. Allez, on y va. On y va. Bim, j'ai le tour. Mais étant gentleman, et aimant le risque. Bah, bah oui, bah oui, bien sûr euh, donc je prends l'initiative bien entendu c'est très important pour moi, euh, c'est obligatoire parce que là l'Incarnate il doit taper dur, oui, euh, <rire> il doit le faire maintenant, euh, donc c'est parti, euh, je vais réfléchir deux petites minutes. Donc début de mon tour 2, pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre Gaining Momentum, Donc je choisis une unité euh, adverse, ça va être les Hobgoblins ici. Euh, et je devrais contrôler plus d'objectifs que mon adversaire. Euh, toute la stratégie réside dans, est-ce que je vais faire tomber les gobelins. Euh, donc euh, c'est parti, alors pour ce qui est de mon euh, action héroïque, je vais essayer de récupérer un PC en premier lieu, c'est récupéré. Et euh, vas-y, je te laisse faire. Euh, quant à moi, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais prendre une dinaïs supplémentaire. Euh, règle de mon Seigneur de Guerre, euh, toujours le l'horreur des cryptes. Là euh, 100 plus, je récupère encore un PC. Très bien. Tu l'avais pas fait tout à l'heure Si, je l'ai fait. Ah ok, d'accord, c'est à mon tour. Bon, c'est raté de toute façon. Euh, phase Pour la fesse des héros, on va lancer des sorts, parce qu'on n'oublie jamais ça. Donc je vais lancer un spectacle host avec cette arche régent. Très bien. C'est par mon geeky. C'est à 7. C'est à 6. C'est raté. Je vais lancer un arc, elle meurt. Ça passe à 8. Ça passe à 8, on rappelle que j'ai plus 1 pour Dinaye. Ah. Ouais. C'est raté. Lui va lancer une fin noire sur. Euh, je te le dis pas, je pas te le dire. La fin noire qui passe à 10. La fin noire qui me permet de donner des trois attaques en plus. Ah oui c'est pour ça. Voilà, notre <rire> mal. Donc ça passe. Et donc je vais donner des trois attaques en plus à ces petits kikis, euh, Qui sont les horreurs. Les <rire> partie, et c'est parti. Et plus 3 attaques. C'est fort. <rire> Et hop-goblin, mesdames et messieurs, le commandant de bord qui vous parle sur votre gauche, un vol de hop-goblin. Oh, je vais lancer un mystic shield avec euh, son dos essor. C'est passé 8 mmh. Bravo Et du coup, je te... ça sera des 6. Ah, c'était... Oui, parce 4. que d'un coup, ça fait deny à 11. J'avais oublié ça. Je... Oui, mais il y a combien de deny, lui Bah c'était son troisième, mais le premier, j'ai pas pu te le deny, tu l'as raté. Non, mais euh, alors... donc, tu sais ça, on non, non. C'est ça, reprenons. On a remarqué. Hop, 3. Voilà, voilà c'est je préfère deux. Et donc, 3... Que je sais. Voilà. en PV pour marche régent. Voilà pour la phase des héros. On est plutôt content. Euh, on se retrouve juste après la phase des move. Euh, phase de move ma foi euh, euh, très mouvante. Cette arme là j'ai vraiment des play Ouais c'est ça c'est un impact euh, J'ai ramené euh, mon pack de 9 euh, horreurs où on ira un peu taper et venir euh, aider notre ami la Spin. L'horreur courtisane est venue en soutien, elle va changer aussi parce qu'elle tape assez dur en effet. L'aborante reste à côté pour pouvoir faire profiter de leur relance des touches aux horreurs, parce que quand ils sont à côté d'un borant, ils ont sap. Je le dis parce qu'il est là, j'ai fait apparaître un Vargulf. Il va être là, ma foi pour taper, parce que quand il n'est pas loin d'un borant aussi, il a des attaques en plus, plein de choses comme ça. Et surtout, il me permet de faire rip-up sur des 5 plus des horreurs. Au cas où ça se passe mal de ce côté-là, ça peut m'aider. Ici, euh, après, j'ai fait aussi reculer. D'abord, ici, là. Euh, les ghouls pour pouvoir continuer à tenir le point. Euh, voilà. Ces ghouls-là euh, sont... ont suivi leur papa. Euh, Boran, c'est toujours euh, histoire d'écranter au cas où. Bon, même si j'aurais pu le faire plus derrière, mais t'as pas la projection pour revenir jusqu'ici de toute façon. Et tout ça s'est avancé. Donc, le général, les horreurs et euh, les ghouls qui vont tout mettre dans leur boule à eux. va ordonner au Hopgrotte. De faire un redéploiement, et vu que bah, c'est Gobspark qui peut leur demander de relancer le dé. Actuellement, les Hobgrot recul de 5, je ne vais pas le relancer. Donc, sa phase de charge, en effet, là, je, ça me retrouve avec deux charges à 8, c'est beaucoup plus embêtant. On va voir ce que ça donne. Euh, bah, on va commencer tout de suite par les charges importantes. Je vais commencer par les. Euh... Ouais, je vais commencer par les, les horreurs. C'est parti, les gars, on y va. Non. 12. Charge de l'espace, ma gueule, s'il en est. Je vais faire charger tout de suite les boules. Euh, neuf, ça passe aussi. Tchèque tchèque tuck. alors je vais faire d'abord mes moves. Si, si tu permets, il va lancer, euh, déchaîner les enfers. Puis il va lancer trois fois. D'accord, on va faire déchaîner les on... enfers. Donc tu finis quand même ta charge, et ensuite je te tire dessus. Quand je baisse le bras... On oh, bah donc, euh... Euh, On y va du coup, les grotte Non, J'ai moins un pour toucher, donc ce sera sur du... Les... Tu as une sauvegarde à moins un avec les petites grenades de peinture. Bon. Oh, les gars. Les gars. Alors, bah, je vais utiliser le tir rapide. Il y en aura. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Plus 2 parce qu'il y a les chefs. Sur du 5, sur chaque 6, c'est 2 BM flat. 4 en tout, tu as 6 BM. J'ai le faire pour l'autre d'ailleurs, j'ai des wards. Hein. Ah, ça fait 2 qui passent. Ça fait un mort. Et 1 euh, qui part un euh, Donc, ok, c'est bon. A savoir que là, ils sont sourds de rang. Euh, et je suis en euh, galet, donc ils vont pouvoir tous taper. Euh, je, je fais une charge avec les, les ghouls, mais je n'ai plus la place d'y aller de toute façon. Je vais faire charger euh, les, euh, les eux. C'est parti, les gars. Ça fait une charge à 5, ça suffira. Salut On va aller impacter ici. Comme ça. Je fais charger euh, le chef euh, horreur. C'est une charge à 3. Normalement, je me suis mis à 3 pour qu'on est bon. Ok. Et des fois que je vais faire charger le Vargulf. Ok. Une charge à 7. À mon avis, ça ne passe pas. Bon. Je vais euh, déjà fin de la phase de charge Je euh, avec un Carnate. Je vais mettre un, un duel euh, bestial. Duel titanesque. Très bien. Quant à moi, je vais... Je vais Ror. Pas. Avant que tu frappes, Gordrak va euh, décréter défense en règle sur lui-même, le méga boss et les. à ah, Donc c'est parti pour cette attaque de la conspine euh, avec ses vicious claws. Ok, bon bah c'est un euh, dans le vent, pas un PV. Génial. T'es that... mauvais Je vais faire taper mes courageux grottes. Oula. C'est bon, j'ai rien Ouh Monsieur, <rire> Wargame, j'ai aussi ça. C'est ça. Je vais activer le ouais. Je vais faire un petit slide des familles comme ça. Ouais. Qui est un Crypt Hunter courtier donc, qui euh, a une énorme masse d'os. Euh, C'est 3 attaques, 4 3 plus, trois plus euh, sur les Hard Boys. C'est sauvegardé. Euh, maintenant, je vais activer mon méga boss dans tes. Fais donc. 3000. 3000. Donc il gagne un point de vie supplémentaire et une attaque supplémentaire. Donc bah, je, vais, je vais activer mes petites boules. Très bien. Me, mes petites boules, mes petites horreurs sympathiques. Euh, alors, ça va être... J'ai guerre de foi. Je te rappelle juste que tu n'oublies pas qu'il a l'artefact le... qui lui donne une à 5. Ces deux-là vont taper dans lui. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, attends, d'ailleurs, je vais te faire un petit peeling des familles. Vas-y. Euh, comme ça. <rire> voilà. La guerre, c'est quelque chose de sérieux, monsieur. Juste faire comme ça, ainsi. Euh, une seule attaque sur le chef, et tout le reste, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils pas de PA, mais les 6 sont de 3 dégâts. 3 morts. Euh, et j'enchaîne sur les 3 attaques sur le chef. Bien sûr, monsieur, Alors, bien sûr. Deux dégâts, ce qu'il passe à 6. Fort bien. Plus grand chose, je vais mettre la mot au chat dans la crampine. Ne pas mettre les doigts dans la crampine. Tu risques de te faire pincer très fort. Donc nous sommes en 2+, deux 2+, plus deux plus et nous avons 9 attaques, je ne suis pas encore en dégressif. Mmh. Tout passe. Ok. Blesse. 2, 4, 6 et 1, 7 à moins 2. Bon allez, allez, une bon. Euh, tout simplement, ben, là, une tout simplement. Euh, elle a bien chié, là. Euh, franchement, là, sa phase d'attaque précédente était naze. Euh, voilà, ça split, c'est pas grave. On est parti sur les brocks Déjà bon. Ok, il me restait euh, donc euh, 22 attaques, Et j'aurais pu claquer un PC pour réattaquer. C'est quoi Ce qui fait que donc on arrive à la fin de la phase de combat. La phase de pouvoir, est terminée. On peut faire le scoring. Euh, je pense que j'ai un one, to more, ma foi. Et je réussis ma voiture de tactique. Ce qui me fait 5 points. On passe donc ici. On, euh, je, je passe donc à 10. C'est parti pour mon tour 2 Eh ben, écoute, je vais essayer d'être pour le coup le œil pour œil. A knife. A knife for a knife, sachant que je pourrais faire tout de suite le traite, enfin le, la tactique de bataille qui me demande d'avoir un certain nombre de points de wag, mais vu que là il est assuré de toute façon, autant le garder pour pour l'assurance. Moi aussi, euh, en action héroïque, en action héroïque, sachant que je peux en faire deux, je vais tenter de récupérer un point de coût supplémentaire. Ok. Que je récupère, c'est... L'action héroïque que je vais prendre, c'est l'action héroïque des FEC, euh, qui est euh, mobiliser des renforts. Je vais le faire avec large région ici. Euh, donc je lance 6 D6. Chaque 1 me permet de faire revenir une figurine à 1 PV, ou euh, chaque euh, 5 plus me permet de donner, de faire revenir une figurine euh, Chevalier. Allez gars. Donc c'est sur chaque 5 ⁇ plus Pour chaque 5 ⁇ plus je peux en faire revenir un. Il y en a... Je vais faire un recover. Je vais récupérer des points de vie. 8. Je récupère donc un... Lula, voyez un plan. Allez maintenant, phase de héros. Je vais te lancer ça le sortilège euh, qui va te supprimer ta ward. Mais nous sommes sur du 7, sachant que j'ai toujours plus 1 pour lancer. Ok. 4, 5, 6, plus 1, 7. Mage 39. Ouais. Tu n'as donc plus de ward Et ça, c'est un... C'est quoi, c'est une unité ou c'est tout C'est une unité. Là, mm -hmm. ben, ça va être les là. Ici, enfin je vais tenter de générer ici. Brume étouffante. Qu'est-ce qu m'empêche Brume étouffante qui t'enlève te les Advances, mais qui t'enlève une attaque. Toutes les unités à 6 pouces au moins une attaque. Ouais, ouais, ouais. On est donc sur du 6. On est donc sur du 12. 6 pouces. Ouais, euh, plus du, euh, d'ailleurs, à chaque fois. Oui, c'est bon, c'est bon. Aucun n'est bon. J'avais du coup utilisé le masque de mon prophète. cest à que je lui ai mis du coup un deuxième artefact qui lui permet d'utiliser sa ward sur du 4 et non pas sur du 6. Et du coup, euh, le masque de Worfgog, je choisis une unité visible à 12 pouces au moins, c'est celle-ci. Sur un 3+, c'est des 3 blessures mortelles. Si vous le désirez, vous pouvez dire que cette unité va continuer à regarder l'ennemi. Si vous le faites, jetez des 3. Sur 3+, l'unité prend 3 blessures mortelles. Sur 1, 1 et 2, je prends des cibles blessures mortelles. Attention, aujourd'hui Oui. 5, tu prends donc D3 blessures mortelles. Une. une. Je compte. Une, je vais donc le relancer. 1, je prends D6. Je prends une, je l'annule sur du 4. Bon, je prends donc une BM. Donc il passe à 6 points de vie. Eh bien, écoute, continue. Oui, tu prends D3. Tu prends deux. C'est 3 dégâts pris. 3 dégâts pris, je relance. Oui, D3. Tu prends deux. 5 dégâts, Et je relance. T'en prends une. dégâts, je relance. Oui <rire> T'en prends 4 Hein Ah, oui Ah oui. eh non, pardon, je t'en prends 2. Je non, me disais. Excuse-moi, je relance. Oui, mais dis donc T'en prends 2. C'est des mille Oui Ouais, allez ouais. Allez, on veut prendre des 6. Allez, 6. Wouhou, c'est super long, c'est tout ce <rire> qu'il allez, allez, 2, 4, 6, c'est sur du 4+, D'accord yeah, je, je, euh, je prends donc 2 points de vue, donc 4, en fait, on continue, oh, excusez-moi, je suis pas dedans, 2, je reprends des 6, je vais peut-être me calmer, euh, je prends 2, je reprends 2, il reste 2 points de vue, T'en as pris combien euh, T'en as pris 10 pour l'instant Ouais. T'es joueur ou pas On va s'arrêter là. D'accord. On va s'arrêter là, et du coup, c'est à la place de mes sorts. Moi, Donc... j'ai trois morts. Hop là. Euh... Crit game de Gorka Morka. Euh, sur du 7, euh, tu as Fight Last. Euh... 10 et 11. Bon bah ben, j'essaie de rater. Voilà. Fin de cette longue phase de héros, je vais passer à ma phase de mouvement qui va être très très simple étant donné que tout le monde est quasiment engagé. Une phase de tir, on va se retrouver je pense après la phase de tir. Tout à fait. Alors je résume ça très vite, en gros les trois quarts de mon armée étaient cliqués ici, donc j'ai juste décidé de faire reculer mes arbalètes pour pouvoir, une fois qu'ils se sont déplacés, en fait ils gagnent plus un tir, ils tiennent plus mal, mais ils tirent plus de fois, c'est les Cruel Boys, on cherche juste à avoir des 6. J'ai libéré la place pour que ma Mokrocha puisse euh, se rapprocher. Donc au tir avec l'amour crochet et les arbalètes, j'ai retiré... Euh, on va retirer combien mmh. Bah au bout du qu'on il ne reste, que... reste que deux. Il ne reste que deux, ouais. Il ne reste que deux. Euh... Sur heure frueuse, euh, donc du coup j'ai fait un rampage, j'en ai détruit un supplémentaire. Ouais. Euh... C'était les seules charges que je pouvais faire étant donné qu'après tout le reste de l'armée est cliqué et je ne vais pas non plus envoyer euh, des arbalètes au cac. Euh, donc écoute, on va donc commencer cette phase, euh, cette phase de combat. Et je vais commencer par au crochat. Donc euh, la Mocrocha, oui et j'avais oublié pendant la phase de héros, enfin, on l'a fait juste à la fin, le Watch Hunter a donné plus de dégâts à la Mocrocha et a réussi à la soigner d'un petit PV supplémentaire. Enfin, bien. Allons-y, la Mocrocha, on va commencer par les énormes points Yo. Voilà, ouais. qu'il a pas de voir Alors, ma tactique de bataille Bien joué Je suis content Bravo Mais ça, c'est quoi, c'est le... Euh, ça, c'était... Parce que c'est le point autour duquel... T'as euh... moins une attaque, et juste, je vais déclarer euh, défense en règle. D'accord. Donc, euh, bah écoute, c'est même lui qui va le déclen... Non, c'est lui qui va le déclencher. Du coup, ce sera sur lui... Sur E3, voilà, défense en règle. Alors, bah c'est juste, ça fait un petit ping qui va être, en fait différents. Je vais faire comme ça et comme ça, voilà, ce qui fait qu'il y en a 2, 4, 6, 8 qui vont taper sur le chef. Tout à, chef. à fait. Euh, ils ont moins d'une attaque, donc ça fait attaque chacun deux attaques chacun, ça fait 16 attaques. Je vais leur donner plus un à la touche. Ok. Donc ça va être du 3 plus 3 plus relançable. Tu es sur le chef, c'est ça il va deux. ok je prends deux points de vie. Ouh, J'ai une ward à 5. Wouh. Non, ça a... A A Eh ben non, à <rire> y a huit horreurs qui tapent un gars font 0 thème. Euh, je vais activer mes brutes. Il engage que de trois. Oui. Très bien. Bon, écoute, les brutes vont quand même essayer de faire quelque chose. Je vais d'abord activer le... Je vais d'abord activer le chef. Donc, pour un PC, euh, je vais décider de ne pas consolider, mais d'avoir une attaque supplémentaire grâce à. Euh, euh, ces actes désespérés ou si c'est. Euh, dans une nouvelle. Ah, oui, oui, euh, capacité oui. dans le manuel général, en effet. Donc, euh, ce qui me donne une petite attaque supplémentaire, qui, est quand même, avec lui, sont assez rigolotes. Euh, ce qui veut dire que je suis. J'avais déjà j'avais supprimé une figurine, donc j'étais à 9 Je passe à 10 attaques. Tu en as 5 APA moins 1. Ah, 6. Les gars, pas de Alors, tiens rien quand même. Allez, Ward 6. C'est pas mal. Mon sauveur, donc il y en a un mort et un qui perd un PV. Et moi, du coup, je reprends. Donc, je gagne un point de vie supplémentaire. Ok, maintenant, je vais activer mes brutas. Des patatas. Une Brutas de patatas. Je vais me permettre d'enlever le, le pion. Ouais, mais ça fait deux qui tapent. Ça fait deux qui tapent, mais lui a une portée de 2 pouces avec sa grosse arme. Euh, donc, warp direct à 6. Voilà, ça fait un qui est sauvé, un mort et un dégât. Ok, ensuite euh, j'en ai, mes... ai deux qui attaquent avec des paires de qui coupent. Un autre qui meurt. Donc, si nous amène à la fin du tour 2, donc tu, tu, as, tu tiens un objectif et tu réussis ta tactique. Ce qui nous fait, fait marquer 3 points. 3 points, tu passes à 6. Toi 10, donc 10 à 6 pour moi euh, à l'issue de ce tour 2, on passe tout de suite au tour 3, à de suite. Euh, tour 3, initiative L'init, c'est important, oui. Euh, je prends un dé noir, et eh bien écoute, cette fois-ci je prends un dé blanc. Yes, ouais. je suis content, je prends l'init, hein. étonnant, ouais, t'as vu M attaque de bataille, ça va être. Alors, elle est pour elle. Pour mon action héroïque. Bon, ok, mon action héroïque, je vais refaire euh... le fait de lancer 6 des 6. Et chaque 5 plus me fera revenir. Ah oui Un, euh, un petit gars. Euh, à savoir que je vais pouvoir le faire aussi de même avec lui et avec lui. On 5 Sur la 5 plus. Donc, déjà, j'en ai euh... deux qui reviennent. Euh, là, c'est mon action héroïque. C'est l'action héroïque des FAC. Mon courtisan a euh, appelé la cour machin qui fait la même règle en fait de base. D'accord. Euh, qui me permet de faire revenir des horreurs. Le Vargulf a la même règle. Aussi. Alors c'est parti. Ah. Si. Euh, alors ici, on met attends 2, 4, 6, 8. Bon moi je peux en faire revenir qu'un de toute façon. Sur un 6. Euh, donc j'en fais revenir un 9 Ah oui, donc c'est soit je les enlève tous d'un coup. Alors la cohésion est euh, PP là, il va récupérer ses 3 de vie. Pour en action héroïque, je deny un sort supplémentaire. Et j'ai oublié de lancer l'Artenne. Je vais lancer quelques sorts, c'est important. Je vais lancer fin Dévorant, euh, L'Arche Régent. C'est parti, allez, fais-moi un beau jet. C'est raté. C'est très énervant parce que là, ça va euh, certainement me coûter ma stratégie. Deuxième sort, je vais euh, lancer un bouclier mystique. Ah les gars. Il ferme. C'est scandaleux. Voilà, pas un seul sauvé. Ok, super. C'est en <rire> euh, Coco Elastico. Euh, Va lancer. Euh, euh, rien. Voilà. <rire> on est marre. Mais on est marre, il faisait Mais ouais, mais pas. Tout ah, oui, je veux pas me, me faire avoir encore. Donc, on est bon. On se retrouve tout de suite. Ah non, je fais pas. Euh... Après cette phase des héros euh, glorieuse. Moi non je suis pas. Je suis pas mécontent quand même, j'ai quand même la force de frappe qui revient. Euh, on se retrouve juste après ma phase de mouvement. Alors, euh, pour ce qui est de mes mouvements, euh, j'ai euh, fait une grosse bêtise parce que j'avais oublié la règle de la moucrochat. Ici, j'ai voulu faire des cordons et qu'elle ne puisse pas me sauter par-dessus, euh, sauf qu'elle a la possibilité d'après avoir réussi une charge détruite unité, de recharger derrière. Donc là, j'ai créé un tremplin qui va certainement me détruire complètement euh, ce côté-là de la table. Voilà, tant pis pour moi. Ça arrive une fois tous les. C est, c est ça, au 7ème Fils, dans 7ème Fils. C'est ça. Les jours mi Voilà, mais là, je me suis placé en voulant me défendre et j'avais oublié que. Bon, ouais. Euh, ensuite, euh, j'ai rapproché et j'ai fait charger euh, le Vargulf et euh, le Crypt Hunter euh, chef. Euh, je n'ai aucun sort de placé. Euh, donc. Euh, et tu as encore ou bah, C'est le truc important à dire c'est que là, effectivement, tu as fait une erreur de, de placement. Et là, j'ai moins une attaque encore là. Tu moins une attaque, mais surtout, tu as. Encore oublié ton sort persistant qui fait que bah là, du coup, en fait, j'aurais pas pu le charger. Ouais, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, on passe donc, vois, on a chargé de toute façon, du coup, à la phase de combat. Je vais activer euh, de suite euh, les euh, horreurs. Du coup, euh, je vais décider d'utiliser que Gordrak va balancer défense en règle. Donc, il utilise donc sur bah, euh, lui, même si ça sert pas à grand chose. Du coup, défense en règle sur le méga boss et les, les brutes. Ok, on en a ces trois là qui vont taper dans le boss et le reste dans les brutes. Ok. Donc, c'est fait 3 et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, forcément, puisqu'ils sont neufs. Donc, je vais faire les 3 d'abord, ça fait faire euh, ils ont moins une attaque. Du coup, euh, je vais claquer un petit PC pour donner plus un à Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti. 5 à 2, pardon. Pas de 5 à 2 plus. Ah. C'est Soya. Oui, je... euh, ah, je suis... Les méga boss ne t'aiment pas. Euh, et ensuite, donc, 12 attaques sur les brutes. Tout Ceci pas de 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est va 3 plus. Du coup. ok, on fait une, une du coup. Ça fait une deux pecs. dégâts. Ça fait deux dégâts et deux souvenirs. Les brutes ont trois points. Oui, ils ont trois points de vie. Bah. D'accord. PC, je tape à nouveau. C'est parti. 6 attaques. 3 save à 2. Ok, yeah. ok, c'est parti. Mon kiki 3 plus. 3. Et eh ben j'ai 3 dégâts. Donc, j'ai un mort et un qui reste un premier. C'est mieux. C'est mieux, mais euh, peut mieux faire. Ouais. Je vais activer mes brutes. Donc, euh, j'en ai ici deux qui vont taper dans le dragon. Deux ici et un dans les horreurs. Euh, je vais commencer par le pack de deux ici, sachant que là, j'ai un coup de trip. Tu as deux save à moins deux. J'en prends trois dégâts. Quatre attaques de qui coupe, en 2 plus de plus, serait moins un, dégâts 1. Deux dégâts de plus Deux dégâts de plus, très bien. On a lui qui va être dans les horreurs. Bah, c'est pareil, c'est 4 attaques dans les horreurs. Ok, maintenant 8 euh, attaques dans. Dans le. D'accord. Dans le corsu. De plus de bridge. 6 save. Un dégât. Tu vois, faut pas que tu les peignes, tes filles. C'est ça, c'est assez pas. Tout vient de là. C'est ça, c'est le secret en effet. J'ai activé le vargulf, j'ai plus deux attaques parce que j'ai 10 figurines dans mes 3 pouces. Donc j'ai commencé par 6 attaques en 3 plus, 3 plus avec euh, le vargulf donc euh, sur euh, tes brutes. J'ai moins une attaque. Tu, tu l'as compté J'ai moins une, non, je a pas compté donc c'est ça, 5 attaques. Donc ça y est la 4. Un bois. Ouais. Ok, mais un bois... <rire> Qui fonctionne, je suis un Ah, ça va bien. Une attaque, 3 plus 3 plus. Ok. Super vargulf, merci. Euh, le méga boss dans les horreurs, euh, du coup, pareil, je vais utiliser un point de co pour utiliser la même... Euh... la même tactique qu'au début. Euh, donc pas de mouvement de consolidation, plus une attaque. Euh, donc il avait 8 attaques de base, il en a gagné deux, plus... donc il a 11 attaques. Ok, deux dégâts. Qu'est-ce que tu fous, Gartman Je te tue Mais comme j'ai trouvé qu'une batte en mousse, ça risque de prendre du temps euh, Moi, il me reste encore mon chef. Pour... Euh, euh... Oui, oui vas-y. Deux. Euh, pas de rend deux pas de rennes, du coup je suis en save à trois. Ça sauvegarde. Ok, et une seule maintenant, du coup. Okay. Ouais. plus. plus. Relançable. Euh, pas de reine non plus. vais retrouver tous mes dés par terre. Ouais. <rire> Allez, trois plus. Non. Un dégât. Un dégât. Euh, ben bah, un deuxième mort. J'ai fait un POV sur la phase de combat. Si je ne l'abuse Ah non, non, j'ai. parce que t'as quand même tapé. Ah. Non, t'as fait. Euh, t'as fait. 6 points, t'as fait 6 pv. Ah ok, attends pour moi, attends pour moi, Je où il m'est Euh, phase de morale, j'ai 2 morts, 4, c'est bon, Cinq. Ok, euh, moi de mon côté, euh, je, suis, je suis une mode à 10, j'en ai perdu 4. Fin du tout Fin du tour. Je sais pas ma stratégie. Ok. Parce que j'ai rebondi complètement, puis tu veux faire... Tu marques 3 points. Je marque 3 points, donc ça m'amènerait à ça. Euh, 13 à 6, et donc c'est parti pour ton tour 3. Début de mon tour 3, ça va être assez décisif, euh, il commence à prendre pas mal d'avance, il va quand même falloir que je te rattrape. Bah, je pense qu'on va utiliser à fond le nouveau manuel le, le du général. Donc là, pour assurer le coup, je vais les, les faire ma tactique de bataille de mon BT, donc de la WAG. Tu as X points et tu l'as. J'ai X points et je les ai euh, mille fois. Il va falloir que je l'enlève un peu des objectifs. Donc là, pour mon action héroïque, euh, je vais faire taper Megaboss, Boss, qui ensuite aura Fight Last. Plus 10 attaques plus. en 2 ⁇ 2 ⁇ rien de moindre. Il 3 morts. Donc il va gagner un petit point de vie supplémentaire et une petite attaque en plus. J'ai une action héroïque à faire Tout à fait. Bah euh, ma fois, je vais lancer 6 des 6. Et ça ne fonctionne plus, je reviens. Allez, fais-moi plein de 5. Voilà. Super. Oh bah... <rire> C'est bon, ça fait trois fois que les tue, ça fait le roi de okay. trois fois que je les tue Ok, on va activer les Brutas, je vais en mettre deux ici, deux ici, et là il n'y en a qu'un seul qui est apporté, donc il va essayer de finir le Vargulf. Ok. Alors, euh, les quatre attaques dans le Vargulf. Il reste un point de vie. ok. Non, il reste un point de vie. Un PV au Vargulf. Du coup, on met les deux ici, donc ça fait huit attaques dans les Ghouls. Quatre morts plus. Euh, ici j'ai 4 attaques sur lui, et après j'aurai le boss. Un dégât. Et maintenant en 3 ⁇ plus, plus la part c'est Krasus de boss, j'ai 4 attaques. Une savez, il prend 3 dégâts. Il reste un PV aussi, si on le laisser les PV restent Et lui, il lui reste un PV aussi. Alors maintenant je vais mettre plus un dégât sur la Mokrocha grâce au War mm -hmm. Sur un 3 ⁇ je vais soigner la Mokrocha de D3 points de vie. Je ne le soignerai pas. Euh... Maintenant on va lancer les sorts, très important. Ouais. Je vais relancer le même, sur le même point. Euh, une brume étouffante, c'est sur du 7 Euh... 10-11. Est-ce que t'essayes de... Oui, j'essaye, oui. De varage. Euh, bah écoute, je vais lancer sur toute la table, le sort sur du 6 brume des marais, il okay. me donne plus d'un en charge et moins d'un euh, Ça passe, sur le 6 bah, allez. Un peu. Bon, c'est aille. C'est dîner. On peut rendre des douze dégâts. Tout à fait. Euh, clean sticks, chocolat, gros push-up. Une fois, ben, on se retrouve après la phase de charge. Oui, ça va aller plus vite, ça va aller, on va aller plus vite. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de grosse surprise. A few moments later. On fait un petit résumé, on a fait la phase de combat. Euh, sans la cellule complète. C'est quasiment trop complète. Sans surprise, ici. Les deux groupes de Wool sont mortes suite à des Sharps. C'est Sharp de taper un Bacte. Fini. De ce côté-là, le Verlune ne fallait pas résister. Il lui restait un PV. Il y avait un fake donc j'ai pu quand même. Tu vois, enlever le quand même. Ouais. Puisque. Oui, t'en pris un Ça va bien le 4. Ouais, 4. Moi, j'ai perdu. Il m'en restait. J'ai perdu deux. deux. deux tu T'as perdu deux horreurs. Un horreur, ouais. On va faire la phase de morale plutôt on va faire parfait de morale tout de suite, en effet. 4. Ah, plus 4, ça fait 8. Euh, J'ai un moral de 6, j'en perds d'autres. Dodo Couch, dodo Couch, on va perdre... On va perdre le dollar. Voilà. Ok. Ce qui nous amène à la fin du tour, tout à fait. Je récupère ce point, Je récupère ce point. donc ça me fait 1 point. 2 points. Enfin non. Récupère ma... Je marque ma grande stratégie, qui était juste d'avoir euh, suffisamment de points wag. Euh, ce qui m'emmène à 10. Très bien, bah ça met fin au tour 3, on faux pour le... Et on se retrouve en dehors de la table de jeu. Euh, on s'est quitté sur la fin euh, du tour 3. Sur mon T3, sur, sur... mon début 3. de T3. On n'avait pas la fin, du coup, ton début de T3. On l'a un peu euh, accéléré, on est a... un peu off, parce qu'il n'y y avait pas de gros enjeux. Il fallait juste voir si euh, les deux cordons euh, de... Deux si coups, les deux, deux cordons était... de Gaulle allaient, allaient contenir la mot Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Euh, ce qui a en gros, bah voilà, c'était là. Ah, il ne te, te restait plus assez de points de vie après pour ouais, pouvoir voilà. tanker les bruits, pour pouvoir tanker le méga boss. Je pouvais faire quelque chose si j'avais le tour au T4. Mais je te l'ai repris. Tu me l'as repris. Euh, bah, ce qui m'a amené à... bah voilà, je, Là je ne pouvais plus rien faire, mon Varguff avait plus qu'un point de vie. Mon courtier aussi, enfin le dernier côté de le courtier qui était Il me restait encore Gobspark derrière. Gobspark, Ça passe. J'ai réussi à faire revenir quelques, quelques horreurs, mais elle n'aurait pas survécu à, à, à, tout, à tout ce qui te restait derrière. Donc c'était une quasi table rase. Okay, donc à l'issue du T3, on finit donc à euh, 13-10. Tout à fait. Tu remontes un petit peu. Et là, bon, bah, ça s'envole. Euh, tu reprends, de toute façon, T5 points, je ne peux plus rien faire. Ouais, je marque deux fois deux fois 5 points cumulés. Je finis par table rase. Donc tu marques. Un point, grosso modo, ce qui je nous a... Un point avec le, le, oui, le point que je tiens de, de mon côté depuis le début, euh, que tu aurais pu d'ailleurs annuler d'une manière ou d'une autre facture. Bien entendu, je suis C'est par ça. ça, donc on finissait sur un 20 à 14. 20 à 14, tout à fait. J'espère en tout cas que cette vidéo euh, vous a plu. La découverte de notre ami Robin, qu'on va voir euh, moult fois maintenant. Ah, J'espère ne pas vous saouler trop vite. Ah oui, sur moi bon. je suis là, j'ai les clés. Bah, il ne le sait pas, mais j'ai les clés. C'était sale, C'est ça la facture. Ouais. <rire> mais euh, non, bah écoutez, bah, c'est un plaisir d'arriver sur cette chaîne. Euh, et d'être là, voilà, vraiment faire partie de cette communauté à part entière, ça me, ça me fait très plaisir, je suis très fier d'être là. Et j'espère pouvoir apporter ma, ma maigre contribution à, à cet édifice. Tu pas dit Game Changer non Ouais, Game Changer, Game Changer, Ouais. ouais. On, ouais. Avec, on va apporter des drones, on va, non, ça va être incroyable, ça va être incroyable. On ça, c'est vrai en <rire> vert. Dans les yeux des figurines et tout. <rire> on va loin les gars. Euh, non, bah, alors, ouais, bah, en, encore un grand merci à toi. Je t'en prie. Euh, un grand merci à vous pour nous avoir suivis. Et surtout, un grand merci à nos partenaires. On a pensé, il faut quand même les euh, remercier. Crank Wargame, ces tapis de qualité. De, de grande grand, de de de qualité. de grande, qualité, Découpés finement, ça tu peux les. Elle nous a fait un truc tu lances le tapis qui vient s'arrêter au bord de la figurine. T'as vu. Assez oh, ouais. incroyable. C'était ouais. magnifique. Ouais. C est c est très... inutile, donc indispensable. <rire> Tout à fait. Alors, ainsi que Scenery, pour ses superbes décors. Et euh, pour ses superbes objectifs. Il oui. fait faire enfin, enfin et c'est cool, merci. Euh, donc merci encore à lui. Et enfin, merci à Melio N'oubliez pas que c'est des figurines à moins 20%. Euh, vous n'avez pas moins cher sur les internets euh, pour des figurines de Guild for Shop. Euh, donc profitez-en. Nous, ça nous fait plaisir. Euh, et ça nous fait du bien. Et allez les voir, ils sont très cool. Moi, je dis, bah du coup, euh, bah, j'y suis allé. Ah, oui, ils ont bah, leur boutique. Bah, ils ont leur boutique. Ouais. Euh, alors, c'est dans cette cette c'est Narnia. Voilà, c'est au fin de <rire> Narnia. Il faut passer le péage pour y aller, mais franchement ça va au coup, on est très très bien reçu. Ils veulent se mettre à OS et ils se battent pour savoir qui à fond. Ah, Mais euh, là, voilà, la boutique est paye pas de mine, mais euh, c'est très agréable, ils ont une très belle table à l'entrée. Euh, voilà, je vous conseille d'y aller, et apparemment il y a une belle communauté dans le set 7, 7 de joueurs aussi. Bah oui, carrément, bah bisous à eux. <rire> euh, voilà, bah, donc euh, un grand merci à tous, euh, à très très bientôt, et je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Et, et, et oublie pas, c'est en jouant n'importe comment qu'on peut battre n'importe qui. We'll <sweak> you